Les chrétiens disent qu'il y a trois personnes. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et ils disent qu'il y a trois personnes, mais toutes les trois ne font qu'une seule personne. Un seul Dieu. Et moi je leur demande, en quelle langue parlent-ils N'ont-ils pas appris que une personne, plus une personne, plus une personne, cela fait trois personnes Comment peuvent-ils affirmer que trois font un Ceci est un blasphème complètement grotesque. Si moi-même, j'ai un frère et puis un autre, et que nous sommes tous trois jumeaux, nous nous ressemblons tellement qu'on ne peut pas faire la différence entre nous, et si jamais je commets un crime, pourra-t-on accuser mon frère Vous me direz non car nous ne sommes pas la même personne. Trois frères, trois personnes. Comment pouvez-vous dire qu'il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit et qu'il n'y a qu'un seul Dieu Vraiment, vous ne réfléchissez pas. D'ailleurs, cela est marqué dans le Coran, que les mécréants sont comme des veaux. Des bêtes de somme, qui quand on leur parle avec des mots intelligibles, ils ne réfléchissent pas, ils ne comprennent pas, ils entendent seulement une rumeur, vague. Cela ne m'étonne donc pas que pour eux 1 plus 1 plus 1 égale 1. Faut vraiment être sans intelligence. Même un, un enfant de, de primaire comprendrait cela. Qu'avez-vous à répondre à cela, chrétien? Chers musulmans, la réponse est toujours la même pensez pouvoir vous approprier Dieu avec votre raison humaine et c'est cela qui est faux cet argument ne vaut rien 1 plus 1 plus 1 ne pourra pas faire égal à 1 bien sûr si je prends un livre puis un autre livre et encore un autre livre il y a trois livres même s'il répète tous les trois la même chose, ce sont trois livres. Si j'en brûle un, les autres ne sont pas brûlés. Mais concernant Dieu, qui vous dit que 1 plus 1 plus 1 ne peut pas faire égal à 1 Vous pensez que vous pouvez vous approprier Dieu Alors vous allez me dire, cet argument est bien facile. Bien facile La Trinité complètement incohérente, illogique, elle ne tient pas debout dans un esprit humain basé sur l'intelligence humaine. Il suffit de dire que on parle de Dieu, d'un Dieu inaccessible, pour pouvoir insinuer que la logique humaine a ses limites et que capable de décrire la vérité concernant dieu eh bien figurez-vous que c'est avec notre raison humaine que nous pouvons affirmer cela c'est notre raison humaine qui nous permet de savoir que cette même raison est incapable de ne rien comprendre ni même à propos de dieu il y a encore moins à propos de sa création. Nous avons fait, depuis les dernières, les derniers, les dernières décennies, beaucoup de progrès en sciences physiques. Et nous avons découvert un nouveau monde, le monde de l'infiniment petit. Nous avons vu que notre physique classique ne fonctionnait pas du tout à cette échelle-là. Alors nous avons créé une nouvelle physique que nous avons appelée physique quantique. Mais que nous dit cette physique quantique Elle nous dit tout simplement que le monde, la matière, la création de Dieu est incompréhensible. Le célèbre physicien Richard Feynman, un des plus grands dans son domaine, dans le domaine de la physique quantique, a dit :« Celui qui pense avoir compris la physique quantique n'y a absolument rien compris. Pourquoi dit » Pourquoi dit-il cela Parce que la physique quantique est trop compliquée Parce que c'est... Non, ce n'est pas. Ce n'est pas pour cela. Nous savons décrire la physique quantique avec des équations, mais nous ne pouvons pas la comprendre. Quand cette nouvelle physique est née, un de ses pionniers, Bohr, a bien mécontenté le fameux Einstein. Einstein a dit que cette physique-là ne pouvait pas fonctionner d'après la logique. Dans un article célèbre, il dit, Einstein, que d'après la nouvelle physique quantique, deux particules différentes, à deux endroits différents, peuvent être la même particule. Et il conclut en disant que cela prouve que la physique quantique est erronée. Et eh bien malheureusement pour Einstein, quelques décennies plus tard, euh, l'expérimentation, l'expérience, démontrera que en effet, deux particules, enfin deux, on ne sait pas. Hein. En tout cas, ce que nous voyons comme deux particules à deux endroits séparés, peuvent être une même particule. En physique quantique, on nous explique qu'une même particule peut avoir plusieurs états en même temps. C'est comme euh, le livre dont je viens de parler, j'en ai trois, j'en brûle un. Imaginez que quand j'en brûle un, je brûle le deuxième en même temps. Ou imaginez qu'un livre puisse être à la fois entier et à la fois brûlé. Si... Euh, avant avant que, que, que nous ne découvrions ça par l'expérience, personne ne pouvait croire en une chose pareille. Personne ne pouvait croire que la matière pouvait avoir deux états en même temps, que... Une même particule de matière pouvait être à deux endroits différents, en même temps. Personne ne pouvait croire que la lumière se propageait par des, des photons, et les photons, euh, les photons sont à la fois des particules et des ondes. Une particule que nous pouvons situer précisément dans l'espace, et une onde qui se propage, qui n'a pas, pas de corps, pas de limite. Donc voilà ce que nous dit la physique quantique. La physique quantique nous dit que même la matière dépasse notre entendement. Je vous invite d'ailleurs à vous renseigner sur Internet, il y a beaucoup de vidéos de vulgarisation, vous en trouverez facilement. Et après avoir compris que la physique quantique défie la raison humaine, vous pourrez accepter que ce qui concerne Dieu défie aussi la raison humaine. Et que dire le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, tous les trois sont un Dieu. Finalement, ce n'est pas si improbable que cela. Et surtout, qui sommes-nous Pour juger de la véridicité de ce fait, nous sommes des êtres humains, avec un raisonnement humain, un raisonnement bien limité. Alors au lieu... Avec notre orgueil vraiment mal placé, de vouloir se croire plus intelligent que Dieu, eh bien, nous ferions mieux d'accepter sa parole, de croire en ce qu'il nous le dit, et d'essayer de le voir plus avec le cœur qu'avec la tête. Parce que ce n'est pas avec notre esprit limité que nous pouvons le connaître. J'espère avoir répondu à l'argument récurrent, 1 plus 1 plus 1. Oui, égal à 1, pourquoi pas. S'il en est ainsi, d'après la parole de Dieu. Merci beaucoup et à bientôt pour une prochaine vidéo.